Si je connais des, des, des personnes connues qui prennent du bloquant, oui, bien sûr, oui, oui, oui. Oh, c'est tabou. Hein, Mais je peux vous donner euh, deux, trois exemples. Katy Perry, par exemple, hein, bon, qui euh, voulait lutter contre son stress, pour cacher sa maladie euh, euh, d'origine. Les bêta-bloquants, euh, pour faire simple et que tout le monde comprenne, euh, c'est tout simplement un médicament qui va lutter contre l'action des médiateurs. Du système adrénergique. Simple. Les pétabloquants font courant dans la musique classique, surtout depuis les années 1970. Alors à la base, c'était un médicament contre euh, l'hypertension le, le, le, artérielle. Mais on a constaté que c'était aussi un facilitateur de performance. Et ça, c'est beau. Non, non, non, non, c'est pas du dopage, c'est un, un moyen tout simplement de, de bloquer euh, l'adrénaline pour euh, euh, éviter son, son effet néfaste lorsque l'on effectue son, sa musique euh, ou toute, toute performance artistique. pas, <rire> On pas faire un 100 km, hein. rien à voir. Bon, avant euh, l'avènement du bêta-bloquant, euh, les artistes trouvaient tout de même d'autres solutions contre le trac, beaucoup plus excentriques. Hein. La chnouf, la sodomie, l'alcool. Le, euh, le problème, c'est que l'alcool, C2H6O, hein, c'est de, euh, de l'éthanol. Et l'éthanol, bah, c'est pas bon. L'important, c'est de savoir ce que veut l'artiste, ce que veut le patient. Hein euh, Est-ce qu'il veut une performance sexuelle euh, auquel cas, non, il ne prendra pas de, bota, de bêta bloquant Est-ce qu'il veut euh, une performance scénique, quitte à avoir une crise cardiaque Alors c'est sûr qu'à euh, Amazon Rocker, nous, on, on essaye tout de même de, de limiter hein, la prise de médicaments. Et la banane, la banane elle, elle, elle permet justement de calmer un petit peu plus le, le trac. Donc on utilise souvent de la banane hein, au niveau des repas, euh, tout ça. Ça évite euh, d'avoir beaucoup plus de médicaments à prescrire. Alors déjà au niveau de l'économie mondiale, et surtout de la France, ça, ça limite les pertes et surtout, bah, ça évite que les artistes meurent trop vite. Donc, j'ai écrit un livre sur euh, le bienfait des bêtabloquants lors des tournées euh, musicales euh, des artistes tels que Renaud, euh, euh, Cœur de pirate, qui en font beaucoup, hein. et euh, comment il s'appelle aussi, votre con, Patrick Breul. Pat Patrick Brawl Patrick. Celui avec qui j'ai le moins eu de, de, de feeling, c'est George Michael. Ah, à chaque fois, en train de te téléphoner euh, alors qu'il est deux heures du mat, ah, j'ai mal à ma poitrine, etc. J'avais plus de vie avec lui. C'était vraiment non, non, non un, un mauvais... Euh, il était temps que ça finisse. Hein, il était vraiment temps que ça finisse. Et puis bon, vous avez d'autres euh, théories. Heureusement, on a, on a les médias qui, qui, qui nous permettent de... De, de, de, de se protéger aussi hein. <rire> tout le monde pense que, que Grégory le Marshal est mort de la mucoviscidose fait <rire> comment <il> me... <rire> hein écoutez je, je pense pas devoir être euh, devoir à tout prix dire mon salaire euh, bien sûr je, voilà ça j'ai j'ai une certaine aisance hein. maintenant euh, c'est totalement privé on hein. euh, on peut pas euh, divulguer euh, la, la, les, les millions qu'on gagne par par mois hein. non, non ça, ça, ça, ça ne se fait pas ça ne se fait pas alors est ce que j'ai donné des médicaments euh, illégalement oh, c'est un petit peu une question piège hein. vous demandez à tous les médecins ils vont cacher euh, leur, leur, leur ébats. entre nous oui, effectivement ça arrive hein. des fois euh, je suffit juste d'avoir ce qui ce qui motive les gens et puis euh, puis vous avez ce que vous voulez. Hein. De toute façon, si ce n'est pas un vrai médecin hein, qui le procure, et eh bien ils, ils se le procureront ailleurs hein, dans le marché noir et là euh, il y aura moins de conseils, hein, il y aura moins de prise en charge, euh, moins de, de, de compétences tout simplement médicales. Donc est-ce que je suis vraiment condamnable